Si vous rêvez de voyager en Thaïlande avec un petit budget, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner tous mes conseils en tant qu'étudiante pour euh, découvrir ce magnifique pays sans se ruiner. Donc j'espère que ça vous plaira. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face cam, ça faisait extrêmement longtemps que j'en je avais pas fait. Je vous retrouve aussi dans mon nouvel appartement, mais je vous en dirai plus dans ma prochaine série de vidéos puisque aujourd'hui on va parler de l'Asie. Comme vous le savez, j'ai été deux mois en Thaïlande, puis deux mois à Bali, et j'avais extrêmement envie de vous faire des vidéos récapitulatives avec vraiment juste des conseils et des bons plans et des choses comme ça et pas une vidéo vlog parce que j'ai déjà fait pas mal de vlogs sur ma chaîne, il y en a encore qui arrivent, mais voilà, entre deux, je vais vous faire une vidéo donc aujourd'hui spécialisée sur mes conseils pour voyager en Thaïlande et une vidéo spécialisée sur mes conseils pour voyager à Bali. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta et à mon compte TikTok si vous avez envie de me soutenir et si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à donner tous les conseils que vous avez, que ce soit concernant le voyage ou concernant l'Asie, si vous y avez déjà voyagé, parce que je pense que ça peut aider des gens. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. Avant toute chose et avant tout voyage, je vous conseille de déterminer vos attentes, votre budget avec combien de personnes vous voyagez parce que évidemment mes conseils vont s'appliquer à plutôt des personnes qui vont voyager soit en couple soit en groupe d'amis euh, pas forcément des voyageurs seuls même si certains conseils je vais essayer de les adapter mais dans le sens où euh, ça va énormément changer au niveau du prix au niveau de l'organisation euh, si vous êtes plusieurs ou si vous êtes tout seul et puis ça va dépendre aussi de votre budget euh, moi j'avais quand même un budget assez restreint un budget étudiant euh, pour vous donner une idée euh, par mois c'était environ euh, 300 euros pour le logement comparé à un logement par exemple à lille qui vaut souvent euh, d'autres de 500 euros, vous voyez, c'était 200 euros de moins, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent pour deux semaines de vacances et eux, euh, le budget va être beaucoup plus élevé donc ils ont peut-être pas forcément euh, besoin de suivre tous les conseils. Donc, c'est réellement très très important de euh, d'avoir une idée à peu près voilà de votre budget, euh, de vos attentes et euh, de avec qui vous allez voyager, même si euh, vous verrez que vous pouvez être flexible. La durée aussi de votre voyage va énormément compter. Enfin, euh, pensez à adapter vraiment les conseils par rapport à ce que je vais dire. Moi, je compte, enfin, je suis restée deux mois donc forcément, il y a euh, des choses que j'ai pu voir que j'ai pu faire mais euh, je vais essayer de vous conseiller euh, en fonction de, du nombre de temps que vous restez, euh, même au niveau des destinations. Le premier truc que je vous conseille de faire, c'est préparer l'itinéraire avant même de prendre les billets d'avion ou les hôtels ou n'importe quoi. L'itinéraire est très très important puisque euh, ça va énormément dépendre. La Thaïlande, c'est très grand. Si vous arrivez à Bangkok par exemple ou si vous arrivez à Phuket en avion, vous n'allez pas envisager le même itinéraire. Moi, ce que je peux vous conseiller et euh, ce que j'ai aimé et ce que j'ai apprécié, c'est euh, si vous restez plus d'un mois, de faire le Sud, Bangkok et le Nord. Euh, si vous restez voilà moins d'un mois, je vous conseille de faire un choix entre le Sud et Bangkok, ou Bangkok et le Nord, ou le Sud éventuellement et le Nord, puisque c'est assez euh, compliqué de tout faire et je trouve de profiter. Et comme les temps de trajet sont quand même longs, voilà, vous allez, euh, vous allez euh, pas profiter complètement. Si vous êtes plutôt tout ce qui est plage euh, de sable blanc, euh, belle, belle plage et tout, je vous conseille évidemment le sud. Il euh, y a Phuket qui est un petit peu la ville principale. Moi, je vous conseillerais de ne pas rester trop longtemps. Je pense que 4-5 jours à Phuket, c'est bien. Euh, nous, on était restés pour des problèmes médicaux euh, plus d'une un, semaine et demie, mais c'était pas trop mon délire. Il y a des très belles plages. Il euh, y a aussi des endroits où sortir, mais c'est vrai qu'il y a par exemple pas mal de prostitution et c'est pas un truc que j'apprécie. Genre, je pense que vous en doutez. Voilà, je vous conseille de passer quand même à Phuket notamment si vous atterrissez à Phuket, mais c'est pas euh, l'endroit où je trouve ça vaut le coup de rester hyper longtemps. Ensuite il y a toutes les petites îles autour de Phuket et tout ça se fait en bateau. Euh, c'est quelque chose que vous allez devoir compter dans votre budget parce que euh, voilà, souvent les traversants en bateau ça va être autour de 10 euros. Ça va finalement euh, te coûter un petit peu cher. Je vais vous donner plein de tips après pour payer moins cher tout ce qui est transport et tout. Euh, restez le long de la vidéo, mais c'est quand même quelque chose que vous devrez prendre. Euh, nous après Phuket, on était allé à Kopipi, qui est une petite île très mignonne. Euh, évidemment là pendant cette période, je pense que va y avoir beaucoup plus de touristes que nous. Mais euh, Phi, c'est génial pour faire par exemple de la plongée. C'est le meilleur endroit entre Bali et la Thaïlande où je suis allée et où euh, j'ai aimé euh, plonger. C'est hyper paradisiaque et c'est vraiment à côté de Phuket. Donc je vous conseille pas forcément d'y aller à la journée parce que, euh, avec le temps de traverser et tout, vous n'allez pas profiter. Mais pourquoi pas y aller 2-3 jours. Ensuite, euh, moi je conseille énormément d'aller à Riley. J'ai adoré. C'est un petit peu le Amsterdam euh, niveau mood de la Thaïlande. Dans le sens, c'est pas du tout pareil que Phi. Euh, pareil, je vous conseille de passer quelques nuits là-bas. J'avais un très bon Airbnb que je vous mettrai en barre d'infos. J'avais fait des vlogs là-bas où c'était des petites cabanes dans les arbres. Riley, c'est vraiment un mood sauvage et pareil, c'est pas du tout la même ambiance. Chaque île, de toute façon, a des ambiances différentes, même si Riley n'est pas une île. Ensuite, moi je vous conseille de faire euh, l'île de Copenhague et l'île de Koh Samui. Copenhague, c'est assez connu pour la full moon party. On l'avait pas faite personnellement, mais voilà. Si vous aimez sortir, Copenhague, c'est assez sympa. Il y a des très beaux paysages et Koh Samui, c'est un peu euh, souvent la deuxième île où vont aller les gens par rapport à Phuket, si je me trompe pas il y a un aéroport aussi. Euh, personnellement j'ai été pas fan parce que c'était la période post-Covid, il n'y avait pas grand monde, mais encore une fois c'est très sympa. Je vous parle vraiment de nom de ville et tout parce que je vais être très concrète, mais vous pouvez passer si vous n'en êtes pas à ce stade-là. Ensuite euh, au niveau de Bangkok, euh, j'ai pas énormément profité personnellement de Bangkok, mais euh, c'est quand même une ville qui est assez sympathique. Par exemple en comparaison à Jakarta, je trouve que c'est une ville où tu peux beaucoup plus visiter des choses et euh, où tu peux quand même profiter, et il y a vraiment une ambiance de travail, il y a plein de petits euh, marchés locaux et tout. Donc c'est pas du tout la même ambiance que le sud, euh, c'est pour ça que je vous conseillerais pas de rester hyper longtemps à Bangkok non plus, mais je trouve qu'une semaine ça peut être sympathique. Et ensuite si vous avez l'occasion le nord, c'est vraiment incroyable, c'est très beau, c'est très sauvage, je suis restée très peu de jours de mon côté, mais euh, mes amis ont beaucoup aimé et c'est beaucoup plus une ambiance qui va ressembler au Laos ou à certains, à certains paysages de Bali. Donc voilà, euh, pour un pays en fait, il y a vraiment une multitude de paysages et c'est à vous de choisir un petit peu euh, comment vous décidez de, de planifier votre voyage. Une fois que vous aurez Planifier en fait votre itinéraire, vous allez pouvoir réfléchir au transport, que ce soit l'avion pour venir euh, en Thaïlande ou que ce soit les vols internes et tout. Euh, c'est assez euh, important d'y réfléchir parce que les prix vont pas être les mêmes euh, en fonction des saisons, je pense que ça va dépendre. Je pense que des fois ça vous coûtera moins cher d'arriver à Bangkok, des fois ça vous coûtera moins cher d'arriver à Phuket. Euh, faut savoir que les vols internes souvent c'est autour de 60 euros, donc euh, pareil, si vous restez pas très longtemps et que vous avez un budget assez élevé, c'est pas hyper problématique de faire un vol interne qui dure une heure, mais nous on avait vraiment plus d'argent, donc on avait pris. Bah, entre les îles des bateaux et entre Bangkok et Phuket on avait pris euh, le bus et ensuite entre euh, Bangkok et le nord on avait pris un avion. Les bus, euh, je vous conseille l'application euh, 12Go qui est très cool. Euh, je vais vous reparler encore une fois après des transports. Mais euh, vous pouvez euh, vraiment, je trouve, faire confiance aux compagnies de bus. Enfin, nous, moi, j'ai trouvé ça hyper organisé, genre mieux organisé qu'en France. Vous de voir euh, comment vous décidez de vous déplacer. Au niveau des billets, euh, j'ai pas 36 000 astuces pour payer vos billets moins chers, à part regarder tous les comparateurs de vol. Euh, voilà, regardez souvent, essayer de vous y prendre à l'avance. Moi, personnellement, à chaque fois, j'ai voyagé avec 4 Airways, même si c'est pas les moins chers. Mais parce que euh, j'étais au moins sûre que j'aurais pas de problème et surtout c'était au moment de la période du covid et ils avaient des euh, assurances annulation donc voilà je vous conseille vraiment de pas vous précipiter euh, mais de pas trop prendre votre temps non plus et aussi si vous avez bah évidemment moyen de voyager hors période scolaire je pense que ça vous coûtera toujours moins cher mais c'est vrai que les billets d'avion ça va être le plus gros investissement et donc si vous pouvez ensuite économiser bah sur les vols internes et euh, sur place c'est euh... La meilleure astuce. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, mon billet d'aller, je crois que je l'ai payé 350 euros. Je m'y suis pris genre 3, mois, 3 semaines, un mois à l'avance. Et mon billet retour, euh, mes parents m'ont payé 500 euros donc c'était très cher, mais c'est parce que je faisais pas d'escale et que euh, on s'y a un peu pris du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on a pris le vol genre 8 heures avant que je parte donc normal. Il coûtait super cher, mais tu peux en avoir pour moins cher. Et petite astuce, prenez votre vol aller-retour si vous connaissez votre date de retour parce que ça coûte vraiment moins cher. Fois, euh, pour 100 euros de plus, vous aurez un aller-retour plutôt qu'un aller tout seul, donc c'est hyper bénef. Je parle extrêmement vite, mais j'ai trop de trucs à dire et j'ai trop peur que cette vidéo soit longue, donc désolée. Ensuite, les logements, moyen d'économiser beaucoup d'argent. Ah oui, si vous êtes seul, je vous conseille les auberges de jeunesse, il y en a vraiment beaucoup. J'avais une abonnée qui avait voyagé un mois en Thaïlande toute seule et euh, elle avait adoré. Euh, donc voilà, franchement, il y a plein de trucs assez safe. Vous pouvez réserver sur euh, soit Agoda, Agoda c'est assez connu là-bas, mais il y a pas mal de frais, donc regardez euh, qu'au dernier moment. Booking, euh, ça peut être sympa aussi. Souvent, c'est un peu plus cher qu'Agoda. Mais ça va dépendre, donc faites des comparatifs. Et puis Airbnb, Airbnb, je vous conseille, euh, uniquement si vous voyagez en groupe pour les villas, c'est vraiment le mieux. Parce que je trouve que euh, autant à Bali, on n'a utilisé que Airbnb, autant en Thaïlande, Agoda et euh, Booking, c'était le mieux. Euh, pour savoir si votre hôtel est bien, je vous conseille de prendre rien qui est en dessous de 8 sur 10. On a eu vraiment des hôtels pas ouf en Thaïlande. Après, c'était la sortie du Covid. Mais si euh, les notes sont en dessous de 8 sur 10, souvent, c'est un peu mauvais donc regardez vraiment tous les avis, comme ça vous pouvez vous baser et regardez souvent les avis aussi les plus récents et pas les avis mis en avant par le site, genre Agoda qui font ça, parce qu'ils mettent évidemment les meilleurs avis en premier. Une petite astuce, si vous n'avez pas envie de payer les frais par exemple à Goda et tout, euh, et que vous comptez rester longtemps au même endroit, vous pouvez euh, demander directement peut-être à l'hôtel « Faites une nuit genre que vous payez euh, avec Agoda, et après vous leur demandez euh, combien, ça, ça leur coûte, euh, combien ça coûte de rester sur place. Comme ça souvent c'est à peu près le même prix mais il n'y a pas les frais et donc ça peut être euh, assez intéressant. Euh, » Donc au niveau des prix, euh, je vous disais que c'est un peu différent si tu voyages seul ou en couple ou en groupe parce que euh, bah, à chaque fois tu divises par deux. Par exemple prendre une chambre d'hôtel, ou une chambre dans euh, une villa à deux, ça va te revenir moins cher que tout seul. Et c'est vrai que tout seul, le prix va être plus élevé, donc c'est pour ça que je conseille plutôt les auberges de jeunesse si euh, vous n'avez pas forcément euh, les moyens. et Après, si vous avez euh, vraiment un budget plus élevé, c'est clair qu'il y a des villas hyper hyper cool. Au niveau des transports, je vous ai vraiment parlé des transports principaux, mais il y a autre chose à prendre en compte, c'est les transports euh, dans la ville. Au début, nous, on n'utilisait pas de... de scooter parce que euh, on se sentait pas capable de l'utiliser. Mais une fois qu'on a commencé vraiment à voyager avec Manon, Nico et euh, Sarah, on a pris des scooters parce que c'était eux qui conduisaient. Soyez hyper prudent j'ai eu un accident à Bali, il y a beaucoup d'accidents, donc vraiment faut être très très prudent. Euh, je trouve que les scooters c'est le plus rentable. Claire, clairement si vous vous sentez de... Euh, et bien euh, faites le. Demandez votre permis international parce qu'il y a des contrôles en Thaïlande. Autant à Bali j'ai pas vu trop de contrôles, autant en Thaïlande j'en ai vu. Les amendes sont pas extrêmement chères mais vaut mieux l'avoir dans tous les cas. Si vous avez un problème, vaut mieux être assuré, vaut mieux avoir, euh, avoir voilà, votre permis international. Portez des casques, euh, c'est très mal vu euh, en Thaïlande. Enfin, euh, Il y en a plein qui le font mais vous pouvez avoir une amende et en plus c'est hyper dangereux. Donc vraiment, portez des casques. Euh, donnez pas forcément vos passeports. Je sais que voilà, des fois ils forcent, mais nous on préférait donner des cautions euh, aux, aux enfin aux loueurs de scooters. Ça arrive très souvent, autant à Bali on nous a jamais demandé de caution ni de passeport, autant en Thaïlande on nous les a demandé à chaque fois. Donc moi ce que je vous conseille c'est de donner voilà des cautions même si c'est relou. Euh, normalement il y aura pas de souci et vaut mieux ça qu'un passeport parce que si ils vous gardent votre passeport ou si vous pouvez pas récupérer votre passeport, c'est assez problématique et on sait jamais sur quoi on tombe et sur qui on tombe. Si normalement vous n'avez pas envie de prendre des scooters, il y a une autre solution, c'est les taxis ou les taxis motos. Euh, je vous conseille donc d'installer l'application Gojek. Euh, Gojek c'était pas le plus donné donc je vous conseille aussi e-driver euh, e c'est un peu euh, les uber là bas en fait donc e-driver c'est vous qui proposez votre prix et puis à grab aussi et en thaïlande celui qui coûtait le moins cher je crois si je me souviens bien c'était bolt donc c'est assez cool nous on utilisait pas mal de taxis genre voiture mais à Bali, moi je me suis mis à utiliser vraiment les taxis euh, moto et c'était le moins cher donc à chaque fois euh, comparé et euh, même si c'est quelques euros bah euh, voilà ça fait toujours euh, ça fait toujours des économies je crois que c'est tout au niveau des transports internes j'espère que je n'aurais pas de nouvelles idées après. Ensuite je vais vous dire quelques petites astuces, trucs astuces, pratiques qui sont hyper intéressants à savoir si vous voyagez en Thaïlande. Tout d'abord négocier, vraiment faut tout négocier. Je trouve qu'il faut pas trop négocier parce que des fois genre c'est normal ils ont besoin de vivre les gens et tout, mais sachez que les prix ils sont doublés en fonction de votre gueule. Genre évidemment pas partout, pas dans les restaurants, pas forcément dans les logements avec les prix sur Agoda et tout, mais par exemple les scooters ont négocié, tout ce qu'on achetait ont négocié. De manière générale négocier, négocier, et négocier. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre au début et tu vas pas oser, mais sincèrement à chaque fois tu peux avoir tout à moins 50% et euh, la plupart du temps ils t'arnaquent parce qu'ils ont tous les mêmes fournisseurs et ils savent très bien que voilà c'est pas les mêmes prix. Donc voilà, faut trouver un entre-deux entre ne pas être désobligeant parce que voilà c'est pas le but, et euh, ne pas être pris pour des cons parce que euh, sinon ton voyage va te coûter vraiment deux fois plus cher. Donc c'est important de négocier. Euh, évidemment toujours dans le respect. Une fois que tu as pris la main, euh, moi ça m'a mis quand même quelques mois, mais euh, une fois que tu as pris la main, après ça, ça se passe très bien et euh, ils le prennent pas mal. Enfin, très généralement, euh, ils, sont, ils savent euh, que, que c'est un peu le jeu et eux aussi vont négocier. Donc, euh, donc voilà, ça t'apprend à négocier, euh, c'est plutôt cool. Au niveau des forfaits, faites attention évidemment, euh, votre forfait français va bah, pas être top. Euh, ça coûte pas très cher et c'est très simple. Vous pouvez aller dans les supermarchés Eleven, bah, 7-Eleven et euh, vous demander un forfait, ça coûte genre 10 euros 4G illimité pour un mois. Au niveau des applis utiles, je vous conseille bah, d'installer une application qui permet de Faire les différences entre les monnaies euh, parce que euh, au début tu vas te dire euh, oh c'est rien ou alors oh c'est énorme, mais en fait c'est hyper important d'avoir conscience de combien fait un euro, combien fait un machin comme ça. Même si ça te paraît moins cher, t'as toujours un peu une conscience et puis au bout d'un moment ça va te paraître assez logique, tu vas savoir qu'un plat ça va te coûter tant, un truc ça va te coûter tant, enfin. Je sais pas si vous comprenez. Ensuite, euh, consommer local, euh, déjà ça soutient l'économie locale, mais c'est surtout que euh, ça va vous coûter beaucoup moins cher et que euh, c'est toujours euh, plus, plus sympa, parce qu'autant les gros supermarchés, les grandes euh, enseignes, les gros magasins de vêtements et tout, ça va toujours être les mêmes prix qu'en France, voire plus élevé, alors que... Euh, bah tout ce qui est local, tu peux vraiment manger pour beaucoup moins cher et euh, tu peux vraiment te faire beaucoup plus plaisir. Donc ça, euh, faut pas hésiter à explorer. À Bangkok, par exemple, il y a beaucoup de marchés, donc euh, c'est très, très cool. Euh, au niveau de l'eau, évidemment, l'eau n'est pas potable, donc faut acheter de l'eau, euh, essayer de voilà faire très attention. Et tout ce qui est fruits et légumes, euh, même si c'est un peu relou, je vous conseille pas énormément. Et ensuite, au niveau des allergies euh, ou des gens qui sont végétariens ou véganes, euh, je vous conseille énormément d'inciter et de vous renseigner parce que des fois, les gens parlent pas hyper bien anglais, même si de manière générale, les gens parlent bien anglais en Thaïlande. Euh, pour être sûr, notamment si vous êtes allergique, euh, bah de vérifier qu'il n'y a pas de traces de je sais pas quoi ou quoi. J'allais oublier, dernier point hyper hyper important, je suis désolée, mais les visas, les visas, c'est... Euh... Je pensais que c'était une galère, et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins compliqué qu'à Bali. Pour vous donner un petit euh, aperçu de nos mésaventures, euh, moi j'avais eu mon visa, euh, j'avais fait la demande avant pour un visa de deux mois, renouvelable un mois, je crois que j'avais payé 60 euros, euh, et mon ex voisin avait fait la demande en même temps que moi. Il euh, faut savoir que moi ils me l'ont accordé, lui non, mais sans raison, genre vraiment c'était n'importe quoi. À Paris, l'ambassade de Thaïlande, c'est comment dire Bref, mais néanmoins, il y a une solution, c'est-à-dire que quand tu viens que 30 jours, tu n'as pas besoin d'avoir de visa. Et ensuite, tu peux quand même euh, renouveler, en gros, euh, ton permis d'entrée et tout euh, pour 30 jours. Donc, ça va te coûter un peu peu plus cher, je crois, en tout. Je vous mettrai des liens pour tout comprendre que si vous aviez fait votre demande de visa soit avec une agence, soit vous-même en France. Mais ça reste faisable, ça dure genre une journée et c'est vraiment pas compliqué, donc voilà. En plus, je sais plus c'est toujours valable, mais il y avait des histoires aussi d'extension de visa pour le Covid et tout, donc on avait vu des gens qui étaient restés genre littéralement 5 mois, 5 mois à Bali, 5 mois en Thaïlande. Donc ça, je vous conseille énormément de vous renseigner beaucoup si vous comptez rester longtemps en Thaïlande, mais je trouve que c'est pas le plus compliqué, c'est pas le pays le plus relou pour ça. Euh, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai enfin, vraiment essayé de, de voilà, vous apporter une expérience euh, personnelle et, euh, et pouvoir vous donner des conseils assez pratiques. Euh, encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir et tout. Voilà, il y aura pas de bout de vidéo sur la Thaïlande, honnêtement je ne coûte, je pense, pas reparler de la Thaïlande un jour parce que c'est un peu trop douloureux pour moi et genre trop compliqué, mais ça me tenait à cœur quand même de vous partager mes conseils puisque c'est pour ça de base que je suis partie en Thaïlande. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et bye.